Salut, c'est DJ Ferno et aujourd'hui j'aimerais vous présenter la nouvelle table de mixage DJ de Numark, la Scratch. La Scratch est un mixeur 24 bits à deux canaux, parfait pour les battles et qui peut être utilisé à la fois avec un vinyle traditionnel et avec Serato. La Scratch comprend une version complète de Serato DJ Pro et de Serato DVS. Elle peut donc être immédiatement utilisée avec un vinyle de contrôle Serato sans logiciel additionnel. Chaque voie comprend une entrée gain, un EQ 3-bandes, des filtres passe-haut et passe-bas, fonctionnant à la fois avec Serato et avec des sources analogiques, des fadeurs de canaux et des boutons Q pour assigner un deck à votre casque. Utilisez le bouton de commutation ligne, phono, PC pour choisir entre le contrôle de Serato ou l'utilisation de sources analogiques, comme des platines ou des lecteurs médias. Au centre, vous retrouvez 6 boutons d'accès direct aux 6 effets Serato, dont le délai, la reverb et bien d'autres. Chaque canal comprend un levier d'activation que vous pouvez baisser pour activer momentanément les effets, ou lever pour une activation permanente. Le potentiomètre de niveau d'effet vous permet de contrôler l'intensité des effets que vous appliquez à votre morceau. Les 4 pads de chaque deck peuvent être utilisés selon 3 modes différents. Les points Q. Le sampleur. et les Rolls. Le CrossFader InnoFader Premium vous permet de réaliser des cuts précis et des transitions fluides. Vous y trouvez un contrôle Reverse et un contrôle Slope pour régler l'intensité de la coupure. Vous pouvez créer des boucles instantanément grâce au bouton encodeur Loop. Pour activer la boucle, placez l'encodeur vers le bas pour commencer la boucle. Par défaut, la longueur de la boucle est de 4 mesures. Pour l'allonger, tournez l'encodeur vers la droite. Pour la raccourcir, tournez-le vers la gauche. Vous retrouverez une entrée micro sur le panneau arrière, avec contrôle de niveau et de la tonalité sur le dessus. Enfin, voici le volume de sortie master pour le mix principal ou le contrôle séparé du volume de la sortie booth. C'était DJ Ferno, nous avons fait le tour de la Scratch de Numark. Merci d'avoir regardé cette vidéo.